Eh oui, vous préférez les plans serrés, vous me l'avez dit dans un sondage récemment, sauf que les plans serrés me posent un dilemme technique, ou plutôt posent un dilemme technique à l'objectif de la caméra. Je ne vous ai pas fait un doigt d'honneur, c'était celui-ci. Quand je fais la mise au point, vous voyez comme je suis en train de faire maintenant, eh bien l'objectif l'a fait sur Virgile, ma statue, celle qui se cache derrière l'ordinateur. Bon vous vous en caguez. Alors aujourd'hui, riche comme Benzema quand on n'a pas la chance d'être footballeur. Alors évidemment, c'est un titre un petit peu pute, hein. mais la question qui m'est parvenue est réelle. Alors pour faire le lien avec la vidéo précédente, euh, écoutez, ma mère disait que plus de deux égale bande de cons, bah, vous avez été plus de deux les chatons la dernière fois. J'en ai eu du patronyme marabizant pour m'expliquer en quoi je me trompais et en quoi mon association était évidemment euh, infondée. Alors, apparemment ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas écouté la vidéo jusqu'au bout, ils devaient être occupés par ailleurs. J'ai énuméré les critères qui fondaient selon moi ce qu'on appelle la racaille, en disant que c'était l'émanation des cancres du fond de la classe dans le bus, et j'ai... Souligner une récurrence en, en, en rappelant qu'elle était incomplète, en disant la bande des 5 ou des 6, de la, de la génération des années 87 et quelques, Ribérien el Benzema Ben Arfa, il y a la coïncidence et qu'ils sont musulmans, mais j'ai également rappelé qu'il y en a d'autres dans l'équipe de France, et donc forcément, puisque ce, ce, ce n'était pas un facteur discriminant, c'était le côté racaille, le côté discriminant. Néanmoins, il bon, ben, y a un groupe qui s'est senti apparemment beaucoup plus concerné au vu, encore une fois, de la liste des patronymes, des insultes que j'ai reçues. Seulement par mon apparence, vous estimez que je suis blanc, donc en fait je pense que justement c'est très intéressant. Alors j'ai même découvert tout à coup des prénoms arabes que j'ignorais, donc si un jour j'ai des enfants et que je souhaite leur donner un patronyme à consonance arabisante pour qu'ils aient plus de chance dans la vie, ben, comme ça j'aurai vraiment une liste de prénoms bien complète pour... Euh, pour, pour faire mon choix. La question nous vient d'Alexandre qui nous dit je suis étudiant en droit et je me pose des questions concernant mon orientation. Je me débrouille plutôt bien, je suis classé dans les 50 premiers de ma promotion sur 1000. Ma vision du monde est biaisée, je suis intéressé par l'argent. Eh, eh, eh, eh. Vous ne faites pas un même avec ça, hein, je vous connais. Hein. Car mes parents sont relativement pauvres, euh, c'est pourquoi je te pose la question suivante. Si tu étais dans ma situation et connaissant mieux l'état du monde et la réalité du monde du travail que moi, que ferais-tu alors d'abord, quand on ne veut pas avoir l'air pauvre, eh ben on ne fait pas comme moi, c'est-à-dire qu'on essaie de moins transpirer et on fait semblant d'avoir la clim. Je ne l'ai pas. Alors je suis comme un gorille, il fait 33 degrés chez moi sous les toits. C'est d'ailleurs une anecdote qui n'est pas sans rapport avec ta question. En lisant la biographie, j'adore les biographies des musiciens. Et les deux dernières que j'ai lues, LUES, euh, accord du participe passé, sont celles de Miles Davis, enfin une, une biographie, pas une autobiographie, une de Miles Davis et l'autre de James Brown. Et dans celle de James Brown, on racontait que quand il traversait les rues, d'Atlanta Georgia au début de sa, de sa célébrité, eh bien, il fallait l'imposer il à son équipe, aux JB's, de rouler dans ce que, ce que une voiture allongée, une berline allongée, une, une qu'on appelle une limousine, qui était simplement un, une berline dans laquelle euh, le, le, le cousin garagiste avait bricolé pour la rallonger un petit peu au milieu, mais surtout vitre fermée afin que l'on cru à, euh, à la présence de la clim alors qu'en fait ils mouraient de chaud à l'intérieur mais il fallait évidemment donner l'impression qu'ils étaient confortablement au frais. Alors, euh, euh, euh, donc as, tes parents étaient relativement pauvres, eh bien tu n'es pas le seul dans ce cas-là. La France, est un, notamment la France de la, de, de la période de croissance. La France post-année 70 est un, est un pays où il était possible de franchir un ou deux paliers sociaux avec des efforts finalement assez mesurés à chaque, à chaque génération. Si tu étais dans ma situation, donc ce que j'ai été, que ferais-tu j'avais un prof de socio, cher Alexandre, qui s'appelait Pierre-Michel Menger et qui avait un... Alors, il, avait... il a peu développé de concepts, mais ils sont relativement euh, compréhensibles et intéressants. Et l'un de ceux-là était que, la... en... en scolarité, la compétition verticale, euh, la, comp... la compétition horizontale est une alternative euh, valable, sinon intéressante, à la compétition verticale. Par la compétition horizontale, il entendait le cumul sur un curriculum vitae d'un certain nombre de formations qualifiantes, un certain nombre de diplômes, de valeur plus ou moins égale, c'est-à-dire des, des, des un cumul de troisième cycle ou d'expériences de stages qualifiés qui finalement sont de difficultés d'accès relativement égales, mais qui, en les accumulant, euh, sont un, une alternative, un substitut à la top école ou à la killer formation. Manifestement, tu nous dis que tu es en droit, que tu es dans les, dans les 5% des plus performants, en réalité, tu es dans les 10%, car sur les 1000 de ta promotion, tu nous dis être dans les 50 premiers. Sauf que sur les 1000, 500 sont là par défaut. Hein, le droit est une de ces matières finalement que l'on choisit. Excusez-moi pour, pour mes nombreux clients avocats, et j'en ai beaucoup. Oui, ça, mes compagnies, ne vous offusquez pas. Mais euh, quand les gens ont une passion euh, pour les lettres, ils vont l'être. Quand ils ont une passion... Euh, ou un don pour la science, la logique et la rigueur, ils vont en maths. Et puis finalement, quand ils ont un peu ni l'un ni l'autre, bon, bah, ils, ils se mettent en droit, en attente de mieux. Donc tu es dans les 10% plus performance, ce qui n'est pas non plus négligeable. Donc tu as deux, tu as deux options. En attendant, évidemment, de t'insérer dans un tissu oligarchique où tu se rapproches des sous-sous, comme disaient les inconnus. Pour les sous -sous, dans la on, on ne palpe les grosses sommes qu'en prélevant généralement des commissions sur des très grosses sommes. C'est comme ça que notre président s'est mis à l'abri du besoin, Churchill, c'est en étant commissionné sur des affaires dont les montants dépassent ce que l'on est par le fruit de son labeur incapable de produire. C'est le même principe qu'agent immobilier. L'agent immobilier, en prélevant 5 ou 6% sur la vente d'un appartement ou d'une maison à 5 ou 600 000 euros, génère par la simple contractualisation de sa présence à vos côtés hein, une somme qu'aucun qu qu talent en lui ne lui aurait permis de produire s'il avait vendu son contenu en direct. Hein si vous voulez savoir si vous avez du talent, et bien vous enregistrez quelque chose, vous l'écrivez ou vous l'enregistrez en audio ou en image, vous tentez de le vendre et vous regardez à combien ça se vend, et ce que vous pouvez générer par an et pendant combien de temps ça, ça s'appelle la mesure de votre talent objectivé par la thune. Voilà. Euh, on me reproche d'aimer la thune, ce qui, est un, ce qui est une incompréhension totale de mon logiciel. Mais par contre, ce que j'apprécie, c'est qu'elle est une manière en dernière instance d'objectiver un petit peu les choses. En attendant que tu deviennes agent immobilier de luxe ou, euh, ou trader ou banquier d'affaires, je te conseille donc la solution de Pierre-Michel Menger qui est d'horizontaliser tes sources de revenus. En, en, en attendant d'en avoir une qui cartonne et, et qui cartonne et qui surperforme, et en plusieurs. Je te conseille d'utiliser ton temps libre, car la fac de droit, c'est quand même pas non plus le bagne. Utilise ton temps libre pour euh, générer des revenus complémentaires avec tes activités à côté, ce qui te permettra notamment de développer ton talent à la vente. Voilà. Et ça servira toujours de savoir vendre. Un, un bon vendeur et quelqu'un d'abord qui donne l'impression de ne rien vendre, c'est ensuite quelqu'un à qui le client doit presque négocier l'honneur d'acheter le produit. Et un bon vendeur, c'est un bon fidélisateur, c'est quelqu'un auprès duquel on ne peut s'empêcher de revenir. Et ça, ce sont des talents qu'on n'apprend pas à l'école, ce sont des talents qu'on apprend dans ces années de formation, en vendant et en achetant, que sais-je, selon tes centres d'intérêt. Euh, ça peut être en achetant, en achetant et en vendant des... Voilà, la luminosité augmente, c'est terrible, je suis maintenant surexposé. C'est dramatique, le Pascal Sevran en moi s'énerve énormément. Alors qu'est-ce qu'on fait C'était On va, Allez, ah on va aller en Dans des activités annexes mais rémunératrices. Moi par exemple, j'ai appris à acheter et à vendre à profit, parfois à perte mais le plus rarement possible, en achetant et vendant des appareils de, de haute fidélité vintage, en commençant par des choses à 100, 200 euros, puis 1000, 2000 euros, puis un peu plus. Euh, tu peux le faire également avec, je ne sais pas, si tu es passionné d'automobile, avec des, avec des voitures, tu peux le faire avec, euh, avec euh, alors j'ai mon coach, Coach YouTube, Alexandre de Metal Europa à qui on passe le bonjour, le fait avec des médailles en or de collection euh, qu'il fait venir du, du, du Canada, de Roumanie ou de je ne sais où. On s'échange toujours des anecdotes pittoresques à ce sujet. Achète et vend en parallèle de, de ton activité principale où tu espères surperformer dans un grand cabinet. Mais à ce moment-là, si tu surperformes, tu n'auras de toute façon plus de temps consacré à consacrer à des activités annexes. En attendant, valorise ton temps libre en développant ton sens du commercial par la transaction d'objets sur, sur lesquels tu as développé une expertise, une connaissance. Voilà, ça serait euh, à défaut du meilleur conseil que j'aurais te prodigué, l'unique qui me vienne en tête aujourd'hui, cher Alexandre. Voilà, je répondrai comme ça aléatoirement à un certain nombre de questions, ne me privant pas de faire des petits ponts humoristiques, des clins d'œil avec l'actualité, le lien pour me contacter est en pied de page. Alors si vous êtes dans la même situation qu'Alexandre et que vos parents ne vous offriront pas, vous nous offriront peut-être un matelas affectif, mais en tout cas pas un matelas économique et financier suffisant pour que vous traverser l'existence avec le vent dans le dos, si cette vidéo vous a appris quelque chose, pensez à, la, à en remercier l'auteur par un pouce et à vous abonner à la chaîne si votre intuition vous dit que j'ai des analyses ou des conseils intéressants pour vous.